Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à seize mille lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers des sept gares. Et je n'avais pas assez des sept quarts et des mille et trois tours, car mon adolescence était si ardente et folle Que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge quand le soleil se couche Mes yeux éclairaient des voix anciennes Et j'étais déjà si mauvais poète Que je ne savais pas aller jusqu'au bout.